Euh, Karen, j'ai reçu un mail là, pour une commande que tu as passée. Est-ce que je peux te poser une petite question Ouais. Euh, Rassure-moi, on n'a bien qu'un seul enfant. Hein. Ouais. Non, parce que quand je regarde la commande, on dirait pas que c'est l'anniversaire de notre fille, mais une bad bits va pour 100 personnes. Mais non, mais j'ai vu plein de trucs sur Pinterest et Instagram. Et tu vas voir, ça va faire des super jolis souvenirs. Alors d'accord, on en a déjà parlé. Il ne faut pas se fier sur ce que tu vois sur Internet. On est toujours déçu du résultat. Et on n'est pas tous égaux niveau talent. Oui, c'est ce que je me dis quand tu te mets à chanter. C'est pas sympa ça. Hein oui bon, ma chérie, fais-toi plaisir. Montre-moi ce que tu veux faire. Alors tu vas voir. Tu vois, je voudrais un thème très végétal. Tu vois, c'est vraiment la tendance, hein, oh, tu vois. la tendance. Tu vois des branches d'arbres, euh, mm -hmm. de l'herbe, de la paille, du bois, des cailloux. Euh, tu vois un truc nature-nature quoi. Mm, ouais, bah, tu vas être contente parce que je crois que j'ai une super idée. Ah. On pourrait le faire chez Jardiland, chez Jardiland ou chez Truffaut. Ou alors encore mieux, on pourrait le faire en forêt et comme ça, on finirait par un paintball et on shooterait tous les gamins comme ça. Poum. Je verrais bien aussi plein de tissus de couleur naturelle, tu vois, euh, pour faire euh, les nappes qu'on mettrait sur les tables. Et puis, euh, pour mettre des grandes tentures, tu vois. Ou mmh, des drapades. Et puis, euh, pour le gâteau, tu vois, je verrais bien un gros gâteau euh, très haut, euh, tu vois, type layer cake. Layer cake. Et puis, au-dessus, on mettra un topping cake un topping en cake. bois doré. Euh, ça, je pense que ce serait vraiment super joli, tu vois, avec ah ouais. des petites paillettes et tout. Ouais, ouais. Euh, et puis, j'ai trouvé des super emporte-pièces <rire> euh, avec des petits oiseaux euh, ou des cerfs, des petits écureuils et même des glands. Alors du coup, je pense ah, que ce serait glans. vraiment super joli. T'en penses quoi J'ai rien compris. Alors, pour la déco de la table, tu vois, après, j'imaginais bien dessus poser des grands bocaux en verre avec euh, plein de noix, de cajou, des amandes, des noix du Brésil, des noix de macadamia, tu vois, on reste bien dans le thème nature. Ouais, ouais, ouais. et puis avec ce qui reste, on pourra ouvrir une épicerie en vrac aussi. Super idée Écoute, euh, je sais que c'est l'anniversaire de notre fille, mais là j'ai l'impression que tu organises le mariage d'un couple de hippies qui bouffent du quinoa, du tofu et du chou -kale. Les gamins ça aime euh, les couleurs criardes, les décos qui n'ont aucun sens. Tu fous trois ballons, une boîte de bonbec, un poster de la Reine des Neiges, elle sera hyper contente. Comme ça, on ne sera pas obligé de ranger tout ton bordel et de bouffer un énorme gâteau au chocolat pendant huit jours. Bon, OK, je veux bien t'aider pour ta déco, là, parce que ça te fait plaisir. Mais surtout, parce que sinon, tu le feras payer d'une manière ou d'une autre. Merci. Je t'en prie. Bon, maintenant, il faut que je te dise ce que j'envisage pour ces cadeaux. Comment ça, les cadeaux Ça faisait pas partie de la commande, là Pendant que je m'occuperai des bougies et du gâteau, ce serait bien que ce soit toi qui aille chercher les cadeaux parce que je les aurais cachés à la cave. Mais comment ça On n'a jamais dit que j'étais là, samedi. Quoi C'est une blague C'est l'anniversaire de ta fille Alors, pour les invités enfants, j'avais pensé à Keyan, Lucas, Nelia, Rosa, Noé, Jade, Mélina... Jules, Rose, Romane et Mathilda. Eh ben moi j'avais pensé à inviter euh, tous les parents parce que d'une euh, j'ai pas mon mafa et de deux euh, j'ai pas de l'exomile non plus. Quoi Mais c'est quoi ça une fête sans alcool C'est nul Non mais on reçoit des enfants de 3 ans, on n'est pas dans le Nord Bon tu arrêtes avec ça, ma grand-mère est née à Boulogne-sur-Mer. Bah C'est bien pour ça que je dis ça. <rire> ben, je me posais une question. Vu qu'un enfant ça a toujours l'air bourré, qu'est-ce qui se passe si on le fait vraiment boire Bon j'y vais. Non mais un truc léger, un panaché ou un planteur. C'est bien le planteur, il y a des fruits dedans. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Likez s'il vous plaît la vidéo, ça nous aide vachement à continuer. Et puis partagez aussi à tous vos amis, à votre famille, à tous les nouveaux parents, éventuellement si ça peut les dissuader de faire des enfants. Non, je plaisante, c'est génial d'avoir des enfants. Euh, on a un Instagram, les amis, où on raconte un petit peu notre vie avec notre fille. Euh... Non. On a également un Insta sur lequel on propose d'autres choses comme des activités cuisine ou encore euh, des cours de ninja.